Chers fidèles du diocèse de Troyes, voici euh, au terme d'un grand travail de réflexion, de discernement autour de la maison diocésaine. Vous savez que la question s'est posée de la maison Notre-Dame en Lille, de savoir ce qu'on devait faire pour pouvoir rééquilibrer euh, le, le, le coût de fonctionnement qui, qui est euh, trop élevé par rapport euh, aux finances de, de, du diocèse. Et donc, il y avait beaucoup d'éléments de, de réflexion, beaucoup de, de projets qui ont commencé à jaillir, d'éléments de donc, euh, qui permettait de, de comprendre les, les enjeux. Et il m'a semblé important de mettre en route un, un travail de discernement, un long travail de discernement, auquel je vous invitez à participer. Donc, vous aviez été invités nombreux pour le, la rencontre du, du 14 janvier à la Maison Notre-Dame en Lille, et puis aussi nombreux à avoir retravaillé dans les différentes paroisses avec les, les éléments de réflexion qu'on qu vous avait donnés pour pouvoir réfléchir sur la, la maison que vous voulez, qui vous semble important aujourd'hui de, de choisir pour notre Église dans, dans, dans l'aube, qui est dans l'aube. Et donc, au terme de cette réflexion, avec une équipe qui m'a aidé à, à discerner, à analyser tout ce que vous avez exprimé, et tout, tout, tout les, à la fois les désirs et puis les éléments qui vous semblaient vraiment indispensables ou vraiment percutants pour que l'Église soit crédible et qu'elle ait les moyens de sa mission, j'ai donc pris la décision grâce à ce travail de discernement de vendre la, les bâtiments de la maison Notre-Dame-en-Lille, ceux qui sont au numéro 10 et au numéro 12, donc c'est la grande partie de, de cette maison Notre-Dame-en-Lille, pour acquérir un nouveau bien immobilier qui est l'actuelle école, qui s'appelle l'école Danton, qui est avenue des, des anciens combattants et qui se trouve sur les bords de la Seine, tout près de la, de la cathédrale, et de pouvoir réaménager ces bâtiments de telle sorte que cela devienne, euh, avec certainement euh, d'abord un travail euh, d'isolation, un travail écologique, un travail aussi de réaménagement des lieux, et un travail d'embellissement euh, extérieur pour que ce soit un, un bâtiment qui dise le beau, qui est un des éléments que vous avez souvent souligné dans, dans le discernement. Et donc ce, ce, cet ensemble deviendra la nouvelle maison diocésaine, où trouveront, pourront prendre place, autour d'un lieu de vie, d'un d'un lieu où on se croise, d'un lieu où on, on, on, on peut échanger pour qu'il y ait vraiment une question de vie, qu'on puisse trouver les services diocésains, donc dans une dimension plus, plus, encore plus missionnaire, les services administratifs de, du diocèse, mais également le, le secours catholique, la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique, qu'on puisse aussi donner toute leur place à la pastorale des jeunes avec leur manière de faire et de vivre, et notamment aussi dans la pastorale des jeunes, les étudiants et les jeunes pros, d'autant que ce lieu sera autour de, dans, à l'intérieur de cet grand ensemble qu'on appelle la, la tête du bouchon de, de, de Troyes, et qui suit les berges de la Seine, et qui est un lieu qui se déploie au niveau universitaire, avec l'université. Le, le projet de, de la ville qui m'a été présenté par, par M. Barouin, c'est de faire de la, de, des bâtiments de... Notre-Dame-en-Lille, le lieu aussi de formation des, des futurs instituteurs, institutrices, et puis de déployer tout ce qui est autour du patrimoine. Donc, en fait, notre maison de Cézanne, elle va s'inscrire dans ce, ce déploiement universitaire, et puis dans cet aménagement des, des, des berges de la Seine. Donc, c'est un projet qui est assez, à la fois assez audacieux, mais qui est assez réaliste par rapport à nos moyens, parce que nous aurons moins de mètres carrés, ça sera plus facile à à en gérer le fonctionnement. La vente de, des bâtiments de Notre-Dame-en-Lille nous permet d'acquérir cette école, de faire les travaux d'aménagement, de restructuration et nous permet même d'avoir des, des, des lieux de logement pour que des gens puissent s'y installer et vivre parce que pour qu'une maison ait de la vie, il faut que des gens puissent y vivre et nous permettra encore de garder un peu d'argent pour continuer d'autres projets immobiliers. Donc voilà la décision euh, euh, que j'ai pu prendre au terme de ce, de ce long chemin de, de discernement. Et je remercie vraiment avec beaucoup d'enthousiasme de, de, de, et de reconnaissance tous ceux qui ont pu participer et qui ont voulu participer à ce travail de discernement. Maintenant, il reste encore un, un peu de temps. D'abord, il faut que l'offre de, de la ville puisse se concrétiser jusqu'au bout. Il faut aussi que le Saint-Siège me donne l'accord parce que vu l'importance des bâtiments, j'ai besoin de l'accord du Saint-Siège pour valider cette décision. Et puis après, il y a le temps que l'école soit disponible et qu'on fasse le projet pastoral, le projet de restructuration matérielle, immobilier, d'aménagement, et que euh, ensuite on puisse s'installer la vie. Donc, il nous reste encore quelques années devant nous, on va dire trois années peut-être, quatre années, pour que le projet soit euh, complètement effectif. Mais en tout cas, voilà, nous en sommes euh, au moment de la décision. Et c'était important que je puisse, vous tous, fidèles du diocèse de Troyes que je puisse vous la communiquer aujourd'hui en cette fête de Sainte Catherine de Sienne qui a tellement travaillé pour l'Église, pour le bien de l'Église, pour la réforme dans l'Église, pour que l'Église soit toujours plus fidèle à la mission que le Christ lui a confiée.